Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom à vous qui nous suivez sur les avertis. Nous avons un temps oyo passer un dimanche Nous avons mingi mingi mingi pour ko pesa directive pour ce que Dieu vraiment veut de nous. Alors ce qui dit, est un message et que les gens qui ont fait des choses, qui des choses, qui ont pour rien. puisque si on avez des choses, vous avez des choses. Et si vous a des choses, des des Propager on a bâti peut profiter d'un message au Zambèe à Tchibiso à cœur. Thème négé bon bon bon bon bon bon bon bon bon est que bon bon bon faux bon bon bon bon bon bon bon bongo je sais qu'il va faux prophète va aller partout comme Boébi, concept le concept il y a prophète de il y a ancien testament dans Karta ancienne alliance le prophète a dit que a dit que le prophète a dit a dit prophète a que le prophète a dit a le prophète a dit le prophète a dit a dit bien précis, na ba précis le prophète a dit que Na mutu onza mba tindiye, ha komisi mesaj na ye, epi azongi a Et puis, souvent, les prophètes ont été depuis Depuis mois, soit à dans puisque c'était déjà prévu qu'il y ait prophète. C'est-à-dire que les prophètes ont été qui ont na de dans Il y a des de vivre qui Il y a Profet normalma, ezali mutu tu oyo, ezali muanan zambe, andi nzambe zambe, abota miyasi kanamu limo, quand Dimitri Christe Yeshua le cola mo kospe mo bikis nayi mutu nyonstu klatia nyonstu azana nani nado wana akuki ko prophétiser akuki ko loba de la part de Dieu mais cause sa la prophète n'dengue a ministre n'dengue a, a cinq the ministères et c'est le ko fut total on mala en plus que ba compte par ba n'dengue ni que à Éphésiens ba pécion na kati il y a Éphésiens le cola donc au ministère faut moi boebi ke ma monzambe e sa ma kampo total a n'dengue ya ba ya ba makomika te ma monzambe ma kampo e lieu par rapport à temps Bon comprendre donc que tant que Yesu Massia a accueilli bah prophète Toba je veux dire bah Ba, disciple ba, ba, na concept. Il ancienne ancien alliance. on continue na concept. Wana, ti, na un certain moment. où vraiment bah comme dans l'esprit, esprit Donc donc que le Seigneur le disait. par euh, le Saint Esprit. Puisque ceux qui vont comprendre il y a 12 apôtres. Apôtre Lincoln Baraka qui est to motin envoyé. Apôna qui douze apôtres, tolongoli Moko ou Judas, tobaki baki si mususwa ya qui sika donc Paul. Puisque beaucoup des sangai qui met Matthias passe me qui pas met selon euh, idée ya c'était pas mauvais mais intambe. to Yesu Masia ya yémoùm tôt apôna Alors yango Ponaki vraiment apôtre Paul pour remplacer réellement la place ya douzième apôtre ouala qui Judas. Pourquoi est-ce que pourquoi pourquoi est que que tana que nous avons que que Ani a Jean, apôtre, Pierre, évangéliste, Jacques, prophète. Mais Jésus a poni tout d'abord, disciples à donc à et puis après à tindi mission, mission apostolique. C'est-à-dire que c'est pour dire que nous avons pas que Éphésiens 4,11 et ça et Je vais seulement vous faire comprendre que nous avons C'est-à-dire ministère prophétique pour le moment, tant on a et place, dans un côté et ça n'a place n'un côté pour mutu mo côté atel makka azoka vwa nza mbepo pesa na batu mususu azali bible komi d'abord d'abord prophétie par excellence puisque nakati ya bible okute makambu nyonso onza mbale et puis mutu nyonso ali mwana nza lobby a cause na ba don y a prophétie nakati na mais, cause la, la cause a ministre, euh, ministre、donc, ngay, prophète, il prophète, pourquoi la ministre ministre prophète, il y a un prophète, il prophète, il y a un il y a a un il prophète, il y a en leur euh, comment dire, à ça qu'on pompe et insecticide insecticides. Qui s'y a bangungi, qui s'y a bangpéssé, à ça qu'on pompe et batu na misu na nzoto, soit disant que ça coûte bika. Imaginez-vous maintenant, moutois allez vraiment moins en de vrai. Est-ce qu'ils peuvent faire de pratiques pareilles? Tant que vous avez un insecticide, c'est que vous avez un insecte. Vous avez un insecte. peu de pêche, un un un a un chocolat. un a un a un tu bandeko le faux prophète est de depuis Kala. Parce qu'il faut que je place diable a été en train Déjà, dès le début, a été de diable est en Lucifer, Lucifer est en des lumières. de lumière. il a de Alors, tant je a dire, ange, je je vais dire, avec une colère, pris vais dire, je vais dire, je vais prendre des choses, je a prendre des choses, a vais prendre des choses, je vais prendre des choses, je vais prendre des a je vais prendre des choses, je vais prendre des choses, je vais prendre des choses, le et depuis ce temps-là, de tout le monde n'a nombre 22 tout le monde a l'histoire a Balaam, le faux prophète Balaam. C'est pour dire que... cest vous dire que qui ont de depuis le Maintenant, ceux qui continuent à ont, de vivre, ont de message ils ont Ils ont ba wana Pourquoi Parce que les faux prophéties tellement belles. Tout le monde a fait des choses, puisque les gens Bisso message n'abiso, centrés sur Christ Yeshua. Message n'abiso, retour à la parole de Christ. Message n'abiso, message de la vérité. Ceux qui te sont dénoncé de temps en temps, ils allent prendre attention, le diable est en train vraiment de s'introduire au milieu de vous. a message on a na bimba. So moni mutu. Ami bengi mo un nzambe, ami bengi prophète, ami bengi docteur, ami bengi pasteur, ami bengi évangéliste, ami bengi c'est pas euh, euh, euh, euh, donc euh, apôtre. Et qui ce qu'on y a là bas? Pratique. Où est-ce qu'il a Moko? Soit à Pessimo Mai, Mai angofobo somba yango.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 L'idéologie n'a pas e de façon que bon mais la Et e l'on e, e, so a eu des faux prophètes, ceux qui Congo, mais pourquoi ils ne pas porter plainte Pourquoi mais ne pas porter plainte Il ne faut pas porter plainte. Mais pourquoi les gens ne font rien Si nous avons eu Congo, na, soit disant pasteur et l'église de réveil, mais est-ce que vous avez eu est-ce que vous se ensemble, vous pour le bas un moment bon Si vous allez solo, et que vous allez continuer à vous Soit vous dénoncez le coup ou bien comme vous allez na Mboka, vous dénoncez Bango. Vous avez tout le monde vous avez Mais pourquoi est-ce qu'influence na bino et sur na bino moko, mais bien mais vous êtes défendre puisque vous êtes tous les mêmes. Tous les mêmes tout le le faux prophète, ce qui est apôtre, à l'époque, il y a une image de bolanda comme ça, ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mais tant que que tu es un peu il faut que tu interpelles ensemble. tu biso tu donc des années passées, et donc, je sais pas, sur 4 ans ou 5 et bon, Bandeko, sous le sur la labino, toujours par rapport à ma cambo, tout ça, c'est que mon annequat, le a ma tout il y a le diable a été fait le diable, et ba séduire. Eh, ce n'est pas ça, l'évangile Mais il a renversé l'évangile à Christ. Il y a faux prophète, il y a faux prophète. Au Basali, dans le Congo, dans le Kinshasa, il y, y a un faux prophète. Après avoir la émission, oh so il y a un e oh bako... milieu de Il y a un milieu Il y a un milieu Il un j'ai besoin de quatre personnes seulement. Four quatre personnes seulement. Ah ah. ah. bible na na bino muto kike ezali bible ko Mais on a ah évangile Et puis après ça, à sali vraiment nabi euh, na kokite nabi fona loba fona loba puisque vrai pasteur vrai prédicateur vrai prophète pourquoi bo tika puisque complice tabogenda bogenda bo ba et puis na, na... voilà bo oudi, bo oudi kolanda wana euh, donc faux serviteur faux prophète tu est il y a de cela quelques années, tu les gens ont parlé, les gens ont, ont, ont critiqué, bon conseil, message, je pas, ça ne sert à rien que dénoncer Mais lorsque nous ne dénonçons pas, il y a des pratiques mais Bible. Mais dans la Bible, dans la Bible dénoncer Matthieu 23, comprendre il y a des par les pharisiens botanga Matthieu 23, Matthieu, il y a de ce lieu-là Il y a des gens qui ont tout à l'heure ici C'est pour dire que les gens ont parlé Les gens ont parlé Mais qu'est-ce qui s'est passé après Parce y a escroquerie Il y a un qui concept qui tu as été pour contre Bato, c'est pas ça. Tu as été pour être jaloux. Nous avons dit que nous avons dit nous avons dit nous nous avons dit que nous nous avons compris à l'époque même que nous c'est nous ont nous que vraiment, il y a ceux qui ont de qu est de côté de Christ, yeshua jamais ne contre les se faire. puisque qui Qu'est-ce que vous allez faire? c'est Dieu seul qui sait, maintenant comment dire, qu'on tu sa punition, ou ça? Alors, ceux qui ne faut se faire, non, non, on ne parle pas, Ma be abasal dans non, ce sont des escrocs. Quand on vient donc les dire, ce sont des escrocs. Tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit mais la fille, la fille, en question ré réplique et dit :« Non, non, ma bille, je c'est la grande soeur On était là présent, on voyait de grands apôtres que vous pensez grands aujourd'hui. Un escroc ne peut donc ne peut que engendrer un escroc, escroc à bout à escroc. Tout comme on a dit que bien. C'est-à-dire, donc euh, euh, l'homme ne donne que ce qu'il a, comme la Bible nous dit. Mutoleto qui c'est pour dire que ce qui attend Zambé, malgré malgré mal continue ko ko garder aso ko ko sa biso, mais que justice a moquille pez c'est pourquoi je reviens à Monsieur Oyo aso benga prophète Oyo ce qui condé qui justice a salaka noma frakipa kangamutwa Bongo quand tu mets en au fait, peuple ça va te battre mais la bannie il va pétrole et puis par ça fout un en bongo c'est-à-dire tu fais toi au ça billo au holicoteca marchandise ya le kouta en leur promettant ba guérison ba ça que mélangue pendant nous autres vous savez ça va leur compliquer même je veux dire plus et puis tu vas tu diras que ce sont des démons or c'est toi qui est un démon il y a un homme qui interprète la bataille il en a de vidéos, beaucoup de de façon que bateau basanaba droit n'a pas beaucoup RDC. plainte. Donc, qui te plainte et que accueillir devant justice à Pour nous ne combattons pas contre la chair. Il faut combattre contre les esprits, il contre les esprits. Je ne que et puis ça ça m'étonne comment on a même comment je côté la bango j'ai vu une vidéo même ce matin ça m'a fait pitié je ceux qui moutangou nani ceux qui a raconter sur na couso rapidement voilà vidéo je ne comprends pas peut être malédiction, peut être envoûtement Comment est-ce que vous peut prendre part Yamutu, à ça comporté de la sorte? Mouta lui copie ça, tout bat pétrole, pas seulement à mais mais pour a bika. A ba militaire je vous avais dit dans la vidéo, sous précédent, précédente je vous avais na na na même après que j'ai dénoncé ma cambo, j'avais dénoncé pas seulement qui est mon mais qu'est-ce qui s'est passé après Tout le monde qui que les que en train c'est pour vous dire que les choses que nous sommes en train de faire, c'est pour vous dire que les que nous sommes en train de faire, c'est pour nous en train de faire, que en train de faire, tout que les choses parce que pour, le, pour, pour eux ils ont la vie na bango, le quoi, business tout le monde qui comme je vous, avais, je vous avais dit que la femme euh, soi-disant euh, jeune à, à 100 jours est donc a euh, militaire par ci par là mais après, je vous avais aussi montré une vidéo à l'époque, je ne sais pas, il y a Camerounais je sais pas, un, un, un autre Africain, aussi, prophète aussi. Il a aussi militaires, tout cela. Et je vous ai aussi dit à l'époque que, est-ce que c'est normal que les militaires ne gardaient les prophètes en Zambie? Est-ce que c'est normal que les militaires ne comme à protéger par en soldats? Est-ce que c'est -ce est normal C'est les après l'enlèvement c'est-à-dire le pasteur avec qui a d'autres qui ont même des, donc donc, des feu, donc de feu donc, dire tout ça c'est pour dire que les choses que nous sommes en train de vous dire et ça pour nous. «Bolanda bangote, bolanda Christ Yeshua pour bozoa lo biko na bino » Alors je, je, je disais que, «Mouto yo na na telemino vidéo, si ko yo na ebi ete, na monika kawa reaksyon na ye, asa ko kote la nde ti, e, fo profet wana konde, par rapport a ma kambo yo te ko leka, ou ba laksa kiye soe ki na, na, na, na television, ya ba franse na ebi soute, e petang ou yo zo mo na mouto a bozo lo ba, avec calme, il y a une vidéo qui est en train de circuler que nous avons tous regardé dans une chaîne de la place, une chaîne française que je ne m'aimerais pas citer ici. Il y a une qui est en de à parler d'une personne cette personne respectée chez nous, chez moi en tout cas au Congo, dans mon pays d'origine, connue pour son combat pour la protection des animaux, ah bon? respectée pour sa générosité à partager avec les plus démunis, mais ceux qui sont généreux, qui ont partagé le plus, le plus dé, donc diminué, dans le reportage français, il y a même un garçon, qui est un en bon qui un bon la qui est que animaux d'abord d'abord plus de valeur les animaux plus de valeur que contre je, je, je, je, je, je, je, je ne sais pas, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, ça a bien tout cela, mais tu es en train de vendre du pétrole dans les bateaux bah, les plus diminués tu es malade, tu parce que au côté, tu es ignorant, tu es profité de l'ignorance, tu es en train pétrole, il y a 4 ans, il a 4 ans, il mais il a 4 ans, il il un sentiment, je dirais, euh... je n'aurais pas de mots. Pour... Non, ce n'est pas la peine, Tolandaï. Je pense que ce monsieur a un problème. Il a un problème. Donc, bref, exact, pendant que nous sommes en train de parler, il y aura des gens qui vont mal comment dire, réagir. Parce que, bon, prophète Nabango. Mais nous parlons, nous venons parler au nom de Yeshua, Jésus-Christ, le Sauveur toujours qu'on va na kombwa mutute toba na toujours qu'on Christ Yeshua ce qui tu as est na kombwa mutu mutu wana a couper sa bissebo moya ce une personne peut a ce li pay te donner du pain mais pas la paix la bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre, chapitre 5 soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses ces enfants bien-aimés et marchez dans la charité l'amour ainsi que Christ nous a aimé et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Yes, ma ayakine mokili a koufe biso. A mi pesa mbeka, mbeka malunga Ponga yinao toza, toza lo biko. Ponga no toza na kimia. Mais comment est-ce que tu peux te laisser encore na batou. Oyo ba bengi ba prophète, oba sa ba faux prophète. Je n'ai pas mabe ba la foute, je mabe pas de Mais finalement, les gens ne nini pas de soulever. nini gens so ont on dit mela Yesu n'a pas de soulever, je on Malgré malade, mal, malgré maladie malgré peut-être au mais il n'y a pas de au il n'y a pas de question au Kozanango, il n'y a pas de avoir au il n'y a pas de il n'y a pas de question au Combien de faux prophètes ont-ils Mais ils continuent à œuvrer et puis les gens viennent. Pendant que nous avons une émission, dimanche, il est... Euh, 14h55. Bonny Bazan a caché y'a pas y'a pas y'a pas prophète ouana na poto na mo kilimo bimba voire même là n'a pas beaucoup de place dans les cours de nos il y a des gens qui sont là pleins osez Jésus nzambe Alubi mon peuple périt par manque de connaissances ne connais que interpeller Kagayoboy Ephésiens 4, 17, je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne plus vous conduire comme le reste de païens qui suivent la vanité de leurs pensées. Il y a cinq minutes de la compétition. Il y a eu un de de le de de ce que À partir de ce moment, Pria nange Zali que ce que je veux dire, Ba que je suis Ba faux pasteur des faux ba des faux miyibi, des À partir message, a partir yo, qui sont yo. Tika ko landa batouana. Landa yesu masia, changement na bo moina yo. So ki bo mouna ki noir et blanc, e couleur. So bo mouna yo zanga ki saveur, e saveur. So bo mouna yo zanga ki kimia ou kimia zwa pesate. Zamba pambo labino. So ki bo koma, bo koma, na ba message, na se so ba commentaire ezali. So pe bo go finga, bo finga ba commentaire ezali. So pe bo go pesato vous pouvez s'atteler dans les ma commentaires, mais nous savons que nous sommes en train de faire l'œuvre de notre papa. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.